Après cet accident opératoire donc, qui m'a laissé euh, paraplégique en 2014, euh, je me suis trouvée euh, avec un corps coupé au milieu de... en son milieu et ne, pouvant, et ne pouvant plus marcher. Et tout ce que j'avais pu avoir avant comme. Euh, complexe, rage, imperfection, euh, difficulté à prendre soin de mon corps, c'est retrouver devant une vérité absolu absolue qui était que mon corps était en souffrance et que je l'avais tellement maltraité qu'il était arrivé à me lâcher, ce corps qui était quand même un allié fidèle et qui s'était tué avec bonheur jusqu'à jusqu présent. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait deux choses qui devenaient mes alliés le temps, c'est-à-dire que j'avais le temps, ce temps que je n'avais jamais eu, et aussi mon corps, qui était devenu mon maître et qui allait dé décider à ma, à ma place de ce que je pourrais faire ou ne pas faire. Et du coup, euh, ben, j'ai pris le temps, et j'ai respecté mon corps, écouté mon corps, et je me suis écoutée, je me suis aimée et respectée, peu à peu, lentement, dans un hôpital pendant neuf mois, et puis ensuite de, un peu plus dans la vie civile, et euh, j'ai accepté que les choses n'allaient pas se faire à la vitesse... Euh, euh, extrêmement rapide à laquelle j'étais habituée, mais elle allait se faire très lentement, comme elle pouvait, partiellement, c'est-à-dire que dans mon corps, il y a un certain nombre de choses qui se sont remis en place. Euh, j'étais sans sensation à partir de la taille jusqu'au pied, peu à peu, de sans sensation, j'ai eu quelques sensations, mais globalement, euh, j'étais quand même quelque chose contre euh, un d'un lit à un fauteuil, d'un fauteuil à une table de, de, de, de, de verticalisation, etc. Puis, peu à peu, on m'a redressée, je me suis redressée aussi, et j'ai appris à mettre un pied devant l'autre, au propre et au figuré. Et ça a pris un temps plus que certains. Et ce temps m'a permis aussi de me dire qu'il n'y avait rien d'urgent, il n'y avait rien d'essentiel, rien d'autre essentiel que d'apprendre à vivre et à se respecter. Donc c'est toute cette période-là qui a été, où, le, où je, suis, je me suis rassemblée cœur, corps et esprit, dans un deuil, certes, de mes capacités passées et de ma vie passée, de ma vie de femme, de ma vie de femme active, de ma vie de mère, de, de, de plein de choses, mais aussi en allant chercher en moi des, probablement des envies, des désirs, des, des, des ressentis profonds que j'avais tués jusqu'à présent. Donc en fait, il y a une partie de moi qui, en effet, s'est éteinte avec ce, cet accès opératoire pour permettre d'émerger une autre partie qui était beaucoup plus sensible. Beaucoup plus attentive, beaucoup plus ouverte. Et vous savez, en fait, quand on fait plus de la même chose, c'est-à-dire quand on continue comme, un, comme un, une idiote à, à, à être dans sa, dans sa cage et à, à faire de l'électricité dans, dans la vie sociale, ben on récolte plus de la même chose. Et là, comme je ne pouvais plus récolter ce que je savais faire, j'ai été obligée de m'ouvrir à tous les possibles, et donc euh, à un nouveau corps, à une nouvelle vie, et, et à plein d'autres choses. – Huit ans après, oui, je doute, et je doute, je doutais avant et je douterai après, parce que je crois que le doute est assez fondamental, et euh, si on n'a que des certitudes, mon Dieu, on, on se coupe encore une fois d'un un champ des possibles, donc oui, je, je doute, euh, je doute et je ne doute pas. Je sais pertinemment que la vie, c'est un cheminement, qu'on fait étape par étape, et que quand on regarde après coup ce cheminement, on se dit, ah oui, j'aurais pu faire autrement, là j'ai fait une connerie, là ça ne va pas, etc. Sauf que ce qu'on a fait était juste au moment où on l'a fait et c'était ce qui était nécessaire pour cheminer jusqu'à l'étape où on est aujourd'hui. Donc oui, j'ai un doute sur la validité d'un certain nombre de mes décisions et de ma vie, mais en même temps je n'ai pas de doute que ce que j'ai fait, c'est ce que je pouvais faire au moment où je pouvais le faire. Donc ça, aucun doute. Alors maintenant, aujourd'hui… Ben, le doute me saisit oui tous les jours, fortement, et heureusement, puisque c'est de ce doute que jaillit la lumière. Tous les jours, je me dis, euh, est-ce que c'est ça que je dois faire Est-ce que devant le mot que j'écris, est-ce que c'est le bon mot Devant euh, la, une décision que je prends, est-ce que c'est la bonne décision Mais ben, ça ne m'empêche pas d'écrire ce mot ou de prendre cette décision, et le doute ne doit pas venir euh, comme un empêcheur de tourner en rond, mais comme une, quelque chose qui permet de fructifier euh, les, les fruits de, de nos esprits. On a tendance à, quand on est handicapé, quand on est femme, quand on est d'un âge certain, à vous mettre de côté, à vous mettre dans les pots de fleurs, là, hein, sur le côté. Et moi, je ne vois pas pourquoi, déjà. Ça, c'est un, un présupposé de base. Et puis, pourquoi c'est important de, de partager cette histoire Parce que cette histoire a été extrêmement apprenante pour moi et que je pense qu'en la partageant, je, du moins, c'est ce que j'ai découvert en la partageant, c'est qu'elle avait valeur euh, thérapeutique. Euh, euh, incitative pour beaucoup de gens. Quand je partage mon premier livre, Le Roseau Penchant, Histoire d'une merveilleuse opération, quand je fais ce TEDx qui a quand même 2 millions de vues, quand aujourd'hui j'arrive avec nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, manifestes pour ne pas passer à côté de sa vie, en fait le retour que j'ai des gens est, est, est, me suffit. Parce que ce que les gens me disent, pas tous, mais ceux qui me reviennent vers moi, ils me disent, ah oui, ce livre que j'ai lu, ou cette conférence que j'ai écoutée, elle, elle est venue taper sur des choses que je ressentais et juste les éclairer. Et Moi, je ne suis pas un gourou, hein, franchement pas. Regardez-moi, mauvais gourou. Je ne suis pas non plus un rôle modèle, parce que d'abord, je ne joue plus de rôle, mais si ce que je vis, ce que je ressens, ce que je souffre, ce dont je suis joyeuse, peut servir à d'autres, à ce moment-là, la vie vaut la peine d'être vécue, même handicapée. Quand mes jambes m'ont portée à nouveau après ces mois de rééducation, vous savez, c'est un petit peu comme les enfants, m'en crie « Banzai », c'est chouette. Et puis peu à peu, on a des insatisfactions parce que c'est vrai qu'avant j'adorais danser le rock and roll. Là, c'est pas plus tellement le cas. Mais en même temps, en ce moment, j'habite dans le bassin d'Arcachon et je fais du longe côte. Alors, évidemment, je vois passer des femmes de mon âge qui passent en longe côte à la vitesse de l'éclair. C'est très agaçant. Mais moi, quand je fais du longe côte, chaque mouvement, chaque millimètre que je gagne contre le courant, contre le vent, contre... en tenant la main de quelqu'un c'est une victoire. Donc ce que, ce que cet accident m'a appris, c'est que chaque, chaque mouvement que je réussis, chaque avancée que je fais, chaque, euh, chaque effort qui m'amène à, à, à peut-être améliorer quelque chose, un chouilla de ce que je, je, de mes capacités, est une victoire formidable et je n'ai pas pour ambition de faire le tour du monde à, euh, à la nage. J'ai des potes que j'adore, par exemple Philippe Croison, qui, était, qui lui, euh, son, son truc comme handicapé, c'est de traverser la mer à la nage. Moi non, c'est au niveau du quotidien de, de profiter et d'apprécier ce que je n'étais peut-être pas capa capable d'apprécier avant, c'est-à-dire ici et maintenant, ce qui est. C'est une mission commencée, c'est-à-dire que pendant entre ce rêve d'enfant de devenir écrivaine, il l'avait commencé à 18 ans, et puis euh, le monde économique étant ce qu'il est, et les, les UCAS paternelles ce qu'ils étaient, j'avais abandonné ce rêve parce que je pensais qu'en effet je pouvais mieux gagner ma vie, je vous le confirme, euh, en travaillant dans des grands groupes. Mais j'en étais restée avec une frustration autour de l'écriture. Et quand je me suis mise à, à écrire, euh, donc c'était en 2017, j'ai découvert un plaisir intense. En fait, j'ai commencé par un rapport d'écriture, un rapport pour un expert, et de là, c'est parti dans, dans, dans ce premier livre qui est un témoignage, et j'ai pris, excusez-moi d'expression, un pied absolument faramineux à, à écrire et, et à être prise par… Euh, quand j'écris, je suis en, dans cette espèce de transe où les mots me dépassent et il y a quelque chose d'autre qui dicte mes mots. Et les, et les, et les mots sortent de, de moi, je les, je les, je les tape, et, et j'avais l'impression que je les avais quelque part là et qu'ils sont en train de, de sortir. Et c'est juste, c'est une des meilleures choses au monde. Et puis, est-ce que la mission est accomplie Non euh, un premier livre qui a eu un, un succès d'estime, c'est formidable, des, des, des, des articles, des conférences, parce que moi j'écris mes conférences, je ne suis pas conférencière, j'aime écrire, euh, et qui, qui, qui touche un public et qui, qui émeuve les gens, c'est formidable. Celui-là, nous en tout sont à la hauteur de mes rêves, auxquels je crois, euh, et puis j'ai vraiment eu le sentiment en l'écrivant que je donnais ce que j'avais de mieux en moi, et que les premiers lecteurs me, me renvoient que la façon dont ce livre est conçu, euh, c'est-à-dire ce qu'on ce qu appelle une position basse, c'est-à-dire en aucun cas je, je me mets en exergue comme quelqu'un qui a réussi sa vie, qui sait tout et qui va vous donner en trois leçons et 18 protocoles la façon de réussir la vôtre. Pas du tout. Moi je dis j'ai planté vous plantez aussi, c'est pas grave, peu à peu, on bouge et on avance, et il y a des petits trucs, des cailloux blancs pour, pour, pour, pour, pour, pour avancer, vous les prenez ou vous les prenez pas. Et ça, oui, c'est pas mission accomplie, mais c'est mission déjà bien avancée, et puis, et puis vous verrez, j'ai encore quelques années devant moi, je pense, j'ai quelques, quelques livres dans la tête, j'en ai un sur notre relation au couple, et, et à la vie, j'en ai un sur ma famille, qui est originaire de Bazas et qui a vécu à Bordeaux, et c'est une, une, une histoire au XVIIe siècle, qui va me falloir deux, trois ans pour écrire, mais on se reverra à ce moment-là, et, et mon Dieu, maintenant j'ai trouvé ma vie, ma, ma voie, qui est plus facile pour quelqu'un handicapé que, de, que courir un 300 mètres Ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'il n'y a vraiment aucun moyen, aucune raison de se culpabiliser sur ce qu'on a fait. D'abord parce que c'est improductif, c'est stérile, et les remords et les regrets n'ont aucune importance. Ce qu'il faut c'est accepter ce qu'on a été ou qu'on est, ce qu'on est et puis ensuite aller vers une meilleure version, une meilleure version pour soi-même de soi-même. et c'est qu'à partir du moment où on s'accepte parce qu'on s'aime, parce qu'on se respecte, qu'on pourra vraiment s'ouvrir à l'autre et aimer l'autre comme il le mérite c'est à dire pas pour le sauver.